Coucou mes petits chikons, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler d'un sujet pas très en mode avec la beauté, non, non, mais bon sur ma chaîne c'est un petit peu comme ça, on va parler d'un sujet d'actualité, qui, de polémiques, qui est très choquant, triste à la fois. Euh, je, je, je vous assure que je n'avais jamais entendu parler de... Alors c'est peut-être moi qui suis mal informée, euh, mais à coup de pas et honte à moi, je n'avais jamais entendu parler de l'histoire de Loïc, voilà, peut-être parce que je n'avais pas regardé les enfants à ce moment-là, peut-être parce qu'ils n'en ont pas trop parlé, mais euh, bref, là c'est revenu euh, ben, euh, à la surface et euh, on va un petit peu en parler. Donc les gars, je vais pas vous présenter, hein. vous connaissez tous le chanteur, le rappeur MHD, voilà, Mohamed Silla, 24 ans, euh, qui a Percer vraiment le king, on l'adore, moi je l'adore personnellement, enfin, on l'adore que Dieu, mais j'adore écouter ses musiques. Euh, il mange à mon bébé, euh, à faute rap et tout, enfin, il est trop en place quoi. Franchement, je, je kiffe, kiffe, kiffe, kiffe. Donc là récemment, j'entends MHD en garde à vue, je me dis, what the fuck, qu'est-ce qui se passe et tout. Je suis un petit peu les actualités et OMG, choc. Askip, MHD serait complice. En tout cas, ce serait là, je dis bien serait. Donc, pour l'instant, rien n'est. Il n'est pas encore déclaré coupable. Donc, il y a la présomption d'innocence, hein, les gars. N'oublions pas ça. Comment je vais expliquer ça Bon, je commence du, dès le début. Euh, en juillet dernier, Loïc, 23 ans, je pense, un Camerounais, s'est fait massacrer. Massa, C'est un massacre pour moi. paper rouler dessus, couper le nez, couper les cornes. Enfin, OMG horrible à skip je vous relègue aussi d'autres informations que j'ai lu à skip c'était tellement son corps était tellement dans un état pitoyable que le jour de son sa mère c'est euh, Evan c'est horrible déjà ton gosse il meurt tu vois ton gosse comme ça tu te dis pourquoi mais bon bref c'est très très chaud ok il n'était pas une faisait partie d'aucune bande donc euh, bande gang euh, rival etc donc tu te dis waouh c'est vraiment qui a fait ça les gens qui ont fait ça c'est de la méchanceté gratuite c'est horrible avant de venir à MHD, parce que oui, là, il a été mis en garde à vue, etc. J'ai suivi, donc, euh, pas une interview, mais quelqu'un, allez, un mec, je pense, de leur cité comme ça, qui a fait, donc, euh, des snaps et qui a dit, un petit de cité rouge, donc cité rouge, je pense, c'est la cité d'MHD. Le petit cité rouge habitait à La Grange. La Grange, c'est euh, la cité où Loïc a été, euh, la cité, le nom de la cité où Loïc habitait. Donc, un petit de Cité Rouge qui habite à la grange a été qu'à un autre petit de la grange donc on va dire le mec qui était censé habiter qui était de Cité Rouge on va l'appeler A il a été agressé euh, B ok donc A a été agressé B B en a eu marre il était avec a, ses potes B en a eu marre il a pris ses potes et il a été voir A chez lui pour le chercher parce que c'était trop pour eux je lis parce que j'ai renoté en fait c'était des des audios j'ai tout renoté pourquoi c'était trop Parce que, ben, A, il est de Cité Rouge de base, il habite dans leur quartier, Lagrange. on ne le touche pas, et lui, il se permet de cafouer. Donc, ils ont eu le seum. Je pense, peut-être, ils ont, ils ont dû le mettre un coup de pression, ils ont dû le taper, etc. Maintenant, je suppose que, je suppose, pourquoi Parce que, moi, bon, on va voir après. Je suppose que, du coup, A a se plane aux gens de Cité Rouge, parce que, il y a des mecs, donc, de Cité Rouge, au soir, qui sont revenus, donc, dans la Cité de La Grange, euh, bah alors que de base euh, c'était un mec de chez eux qui ont commencé à provoquer donc voilà donc des mecs de cité rouge sont venus donc là c'était la grange et bah, c'est là qu'ils ont renversé un petit comme ça au, au hasard ils ont vu loïc ils l'ont renversé donc pas d'antécédent rien du tout c'était une vengeance une vendetta c'est ridicule au plus haut point ça veut dire le loïc qui s'est fait massacrer etc il était juste au mauvais endroit au mauvais moment parce qu'il n'avait rien fait pas de problème donc je me dis OMG comment ta vie peut basculer, OMG, tu peux ne même pas être dans les histoires et te retrouver, ben là, ben, dans une tombe comme ça, donc c'est chaud. Donc, ça, c'est ce que j'ai, des infos qui circulent. Maintenant, qu'est-ce qu'il se dit sur Internet Il se dit qu'il y a une voiture, donc, il se dit, c'est même pas que c'est faux, on ne pas, il se dit, euh, c'est des rumeurs, on a vu, il y a une voiture sur place qui a été identifiée au nom des MHD. De ce que j'ai pu lire, c'est qu'en fait, MHD aurait loué cette voiture. Du coup, c'est pour ça que la voiture se retrouve à son nom. Donc, c'est pas à lui, genre, c'est pas sa voiture à lui qu'il a acheté, mais il aurait loué cette voiture. Donc, on peut encore se dire, mais peut-être qu'il a loué la voiture pour passer à son pote. Mais à quelle heure, toi, tu as des voitures à toi Pourquoi si ton pote te demande une voiture, tu vas carrément louer une voiture pour la passer à ton pote On peut se dire, ouais, il, est, il savait peut-être, il était déjà... Tu vois, t'as trop d'éléments qui se disent, oui, peut-être qu'il était complice. Ah, Ma lapine, putain, elle vient de marcher sur mes pieds. T'as trop d'éléments qui se dit peut-être qu'il était complice, parce que... Genre, moi, imaginé il a de l'argent, donc il a des voitures. Donc, toi, ton pote de cité, te demande une voiture d'office, tu prennes... Parce que vous savez très bien, les, les bail, tu vas pas, On va te demander une voiture, tu vas pas donner, on va dire, oui, t'as pris la grosse tête, t'as géchant. Donc, c'est ses potes, en plus, il nous sûrement demandé une voiture... Et MHD, ben quand tes potes te demandent une voiture d'office, tu passes la tienne. Tu dis, ben, ok, je te passe la mienne. Ou... Mais toi, carrément, tu vas louer une voiture. Moi, je dis, ça commence à être suspect. Pourquoi Pourquoi tu vas louer une voiture pour prêter à tes potes prête ta voiture Deuxièmement, la voiture qui est donc louée à son nom, se retrouve incendie. En fait, je me dis, est-ce qu'il a reporté les faits que la voiture avait disparu Sinon, ben, c'est qu'il est un peu complice, du sens. Tu loues une voiture Tu ne retrouves plus la voiture tu ne dis rien, tu ne vas pas l'appeler euh, pour dire « Oui, ma voiture, je ne la retrouve plus, S'il n'a rien dit, c'est qu'il savait que la voiture allait être incendiée. Peut-être que c'est même lui qui a demandé la voiture. Sa disposition, je n'aurais pas été présumé présumée innocent. Donc, en fait, il y a trop d'éléments qui l'accablent. Et moi, j'arrive à me dire « C'est chaud, les gars. » Ça veut dire « Toi, tu es un artiste. Comment tu peux arriver à basculer autant Te laisser engrainer si c'est vrai, te laisser engrainer? Parce que c'était voyous, là, les gens qui ont fait ça, c'est des, des gros voyous, c'était fous dans leur tête. Donc, toi, parce qu'on a un un petit de ton quartier, toi, tu vas tuer quelqu'un comme ça gratuitement. Et les gens, ils ont des problèmes dans leur tête, je bon. pense. Déjà, les gens qui ont fait ça, c'était fou. Des fous, des monstres sans cœur. Franchement, si MHD était sur place, ou du moins savait ce qui allait se passer, parce que des fois, vous savez bien comment ça se passe. Même si t'es au courant, Des potes vont te dire, oui, on va les faire, ça, on va les Toi, tu vas pas commencer à l'appeler, les est en mode. De... Oui, euh, ils vont faire ça parce que voilà, t'es pas une boucade. on connaît ce genre de bail, on sait très bien entre cités. n'ai pas vécu dans une cité, mais il euh, faut pas être con pour savoir que la loyauté et la loyauté, tu connais. C'est une chose, s'il était au courant, qu'il n'a pas participé. Mais c'en est une autre de tu sais que tes potes vont faire un bail comme ça, tu carrément t'acceptes de louer un bail à ton nom. Mais toi, t'aimes pas ta vie en fait. Il y a des gens qui disent que c'est pour ça qu'il l'a annoncé à la fin de sa carrière. En mode, euh, il savait très bien que ça allait remonter à la surface, qu'il ait un Si celui-là il, il risque rentrer en prison. Hein. Je sais pas, parce que je sais bien que des fois il y a là un peu, es dans les bails, on t'engraîne, tu te un peu dit, Ok, il s'est peut-être dit oui, moi je juste aller casser des gueules. Il s'est pas dit, on va, ça va arriver jusqu'au meurtre. Peut-être. Moi je suis en train de vous donner toutes les hypothèses que je suis en train de me dire dans ma tête parce que je me dis je comprends pas. Comment toi es riche, t'es millionnaire, tu fais de la musique, es dans le monde là, mais maintenant es connu, etc. Wow, es « Waouh, t'es quelqu'un T'as que ça à faire à des, euh, dans des querelles de, de, de, de, de cités, quartier etc. ?» Je me dis « Waouh, il y a des gens, ils, ils, ils avancent dans la vie, mais pas dans la leur tête. Alors, 30 ans de prison. Et en prison. » Et il y a d'autres personnes qui disent que on ne le voit pas dans la vidéo parce que c'est lui qui est au volant. Donc, si c'est lui qui est au volant, ça veut dire que c'est lui qui a carrément percuté euh, le jeune Loïc. Parce qu'en fait, il s'est fait renverser le jeune Loïc. Il a roulé sous la voiture et là, les gens sont sortis à base horrible, donc ça veut dire que c'est même plus c'est plus genre non-assistance à personne en danger, genre t'es dans la voiture tu non t'as gagné, tu fais rien, là c'est carrément participation au homicide volontaire tu roules sur quelqu'un, tu cherches à le tuer Tu enfin, tu roules pas sur quelqu'un pour euh... bref, choquer donc c'est ce qui se dit après il y a des théories genre oui quand, euh, il, voulait sorti, il voulait arrêter la musique, donc sortir de la secte, parce que vous savez très bien les trucs de quand tu deviens un grand artiste, tu entres dans des sectes pour pouvoir encore être brillé. Enfin bref, vous savez très bien ce, ce genre de... Les rapports à la secte, artiste illuminati, pas illuminati, bref, à ce il voulait sortir de la secte. Et c'est comme ça, quand tu veux sortir d'une secte, ben, euh, ils te mettent des bateaux dans les roues, parce que oui, c'est vrai que cette histoire, on en avait entendu parler, on en avait entendu parler à juillet, en juillet, mais c'est trop ressorti comme ça, tout d'un coup, on s'est dit, waouh moi, j'ai pas compris... Vraiment, les gens, même les gens n'ont pas compris, je pense. L'histoire, elle est réapparue comme ça, donc les gens se disent « Oui, non, si, moi je pense juste que euh, le temps de faire l'enquête, etc. Ben, euh, voilà. Il y a d'autres enquêtes en cours, donc euh, voilà. On ne peut pas non plus euh, commencer à dire « Oui, lent, pas lent, les procédures, etc. » Donc voilà. Bref, la, la justice est lente, on sait très bien. Donc, franchement, les gars, je suis un peu choquée. Moi, je suis un peu choquée. Là, il est présumé innocent, mais ça ne s'annonce pas bien pour lui. Ça ne s'annonce vraiment pas bien pour lui parce que la tête de ma mère, que si il n'arrive pas à prouver qu'il n'était pas sur les lieux. Dans tous les cas, moi, je pense qu'il aura il aura d'office amende ou il va faire quand même de la prison parce que la voiture est à ton nom. À moins qu'il arrive à prouver que non, moi, c'est mes potes, ils m'ont demandé euh, une voiture, j'ai oui j'ai donné. Les gens disent, ouais, il ne veut pas dire ça, il ne veut pas balancer ses potes parce que s'il si dit ça, il dit oui, euh, on m'a demandé une voiture, j'ai donné à mon nom parce que voilà, j'ai des contacts, euh, c'est facile pour moi de louer des voitures. On va, on va lui dire oui, mais à qui tu as donné la voiture, donc il va devoir balancer des prénoms Parce que là, Skip, ils étaient genre une quinzaine et euh, on n'a pas su, on a pas encore interpellé tout le monde. Donc ça veut dire qu'il y a des noms qui doivent tomber encore. Je pense à dit il n'a pas envie de balancer mais la tête de ma mère, coule. ça m'arrive à moi. Mais je balance, mais tu balances, ça veut dire toi, tu vas être arrêté parce que ah, ça se trouve, tu étais juste entre guillemets là. Sur les lieux, ça se trouve, il était même pas chauffeur, il était passager. Il n'a pas participé directement. Il a participé de loin, mais il a quand même participé, donc sa peine aurait pu être moins basse. Et lui, il va, il va garder le silence. Il est pas balancer ses potes qui eux, ont, ont, ont commis le, le massacre. Non, mais moi je balance, moi je balance. Donc les gars, franchement, essayez de ne pas vous mettre dans des bourbiers pareils. À un moment donné, quand t'as pas envie de faire quelque chose, tu dis non. Faut arrêter de vouloir soutenir les, les potes en mode, oui, moi je suis moi, je fais un vrai, je fais... Non, à un moment donné, un truc est con, la folie, faut pas entrer dans la folie. Voilà, clairement, il aurait dû dire non à ses potes. Il aurait dû dire, les gars, même si je vous prête le matos, je suis au courant de rien. Ne me dites rien, ne m'expliquez rien. Parce que voilà, des fois, t'as des bails comme ça, les gens ils vont faire quelque chose pour pas mettre dans la merde de ses potes. C'est rien, tu dis juste, prête moi une autre t'inquiète pas. Il est au courant de rien, voilà. Là, il aurait pu prouver. Ah, ouais, non, moi, mon pote, il dit, m'a dit prête moi une voiture. J'ai prêté la voiture, je suis au courant rien. Là, maintenant, il était limite sur place. Non, non, est, il est dans la merde, dans la mer, dans la merde. Donc, bref, moi, je suis choquée par cette histoire. J'ai fait 15 minutes de vidéo, j'ai j'ai rien dit de concret. Mais bon, dites-moi euh, quoi en commentaire, ce que vous en pensez. Euh, pour l'instant, comme je le dis, on ne dit pas qu'il est coupable. J'espère que, en tout cas, justice va être faite pour la famille, pour euh, la personne qui est morte, pas à son âge. Et voilà, je dis les gars, ne vous laissez pas engrener, ne faites pas des conneries pour rien. La vie, elle tient qu'à un fil, puis tu peux, ta vie, elle peut basculer comme as. Dans les deux sens, il se retrouve au même endroit au mauvais moment, Loïc, il se fait buter le pauvre. Comme tu peux te faire engrener par tes potes et te retrouver complice de quelque chose, alors que de base, c'était pas au courant, bref, c'est chaud. Faites attention à vous, les gars.